qui appartenaient aux plus basses castes dans les villages qu'on étudiait, puisque c'est des populations qui, en période normale, sont les plus discriminées, et on leur a versé l'argent sur leur compte, et elles ont été chercher des aliments, de quoi cuisiner, et fournir des repas pendant deux semaines dans les villes à proximité. Je suis les pour ah oui, c'est dur gros. Ah, nala, on se réactive. Tu peux nous un dernier. Il est là, il est là. Il